La vision d'affaires, ce n'est pas seulement pour la grande entreprise. Au contraire, c'est aussi l'affaire des PME, surtout si vous désirez créer une dynamique collective pour faire face aux différents enjeux. Une vision d'entreprise n'est pas la responsabilité d'une personne ou encore du dirigeant. À mon avis, ça doit être une réflexion avec votre personnel clé ou encore avec des ressources externes. Gardez en tête qu'elle doit demeurer flexible pour permettre de préserver la stabilité et de stimuler le changement. Dites-vous que plus que la vision sera claire et engageante, plus vous allez générer de l'action et plus l'action nourrira la vision. Finalement, vous allez créer une force naturelle dans votre entreprise qui vous fera gagner sur tous les plans, notamment en efficacité et en performance.